Particulière sur les chimpanzés Non. Aucune. Aucune je... <rire> tu n'as pas étudié le masculin et le féminin chez les chimpanzés non. Pour euh, revenir sur la problématique du zoo, donc qui était notre point de départ. Zoo, oui. oui. Et euh, que vous pouvez parler par exemple euh, de la prison. De la prison. Oui, la prison dans le cinéma. La prison dans le cinéma. Déjà, est-ce que tu as l'impression, comme ça, si on si on te demande euh, dans la rue, est-ce que tu as l'impression d'avoir vu beaucoup de films avec des personnages transgenres en prison Honnêtement, non. Euh, Est-ce que tu as vu des films qui parlaient d'une prison où il y a des personnages ambigus Eh bien, il y a... Oui, il y a effectivement des... Oui, il y a effectivement des films où il y a des caractères... Ouais, ambigu, mais, mais, pas, mais, pas mais pas explicitement transgenre. Non, non, oui. pas explicitement. Mais je veux dire, est-ce que, mais, ou plutôt non. ma question serait, est-ce que tu as déjà vu un film sur une prison hmm. ou des prisonniers où il n'y a pas de personnages sexuellement ambigu hmm. Il n'y en a pas du tout, non Ouais, non. voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que des personnages transgenres dans les films quand. En prison, il y en a, mais euh, ils ne sont pas désignés comme tels. C'est le personnage transgenre de prison, c'est-à-dire euh, la folle qui est plutôt contente d'être là. Oui. Voilà. Et alors ça soulève plein de problèmes divers et variés. gay, prison 30 Which is a bit of a weird punishment. <laughs> When you think about it. I mean, I'm not saying gay guys would enjoy prison. I'm just saying if I was gay, that's not the worst thing you could do to me. You'd be like, you're going to jail. I'd be like, oh no. There's a film. Bon. La brutalisation de Francis Blue. Oui, euh, qui n'est pas de, très connu en France, ça, de, je peux te dire. Ouais. Euh, an, oui. oh, le dire. De 1970. Oui. Ah, le mot transgenre existait déjà. Depuis 6 ans. Oui. <rire> je ne crois oui, pas qu'il était très répandu. Oui, le mot existait déjà. <rire> et depuis un an, euh, on a, en Allemagne, le, le, paragraphe, le paragraphe 175, qui, euh, qui pénalisait des, des actes homosexuels, n'était plus en vigueur. Wir haben ein Treffen mit Helmut Koch, 85 Jahre alt, ein bekanntes Gesicht in der Bremer Schwulenszene. Sein Leben ist auch ein Leben mit dem Paragraphen 175, besonders in jungen Jahren, als noch schule per Strafgesetz kriminalisiert wurden und er sein Schulsein nicht offen ausleben konnte. Der hat mich gehemmt und er hat mich eigentlich auch immer gezwungen, äh, mich zurückzuhalten, so, um mich ganz so zu zeigen, wie ich eigentlich gerne bin und wie ich, wie ich, wie ich auch in Wirklichkeit bin. Nicht? das war schon in kindheit und jugend so damals als er in grüpelling aufwuchs als sohn eines schlachtermeisters bon. et déjà étant donné que, que c'était donc très euh, que c'était très récent qu'on n'était plus mis en prison pour pour deux pour de telle crime euh, c'est déjà c'est déjà été nom que que, que ces film que, que dans ces films il y a deux caractères homosexuel C'est-à-dire deux personnages en couple ou ouais, deux, deux, deux, deux personnages personnes. dans des scènes différentes ouais, deux, deux personnages, oui, qui sont aussi en couple. Euh, ils oui. sont amoureux, ils sont, ils ont une relation romantique. Ouais, oui, au deux. Au début, il, il semble qu'ils qu il aient une relation romantique, oui. Mais est-ce qu'ils ont des sentiments que tu remarques parfois dans des couples, dans d'autres types de films Comme est-ce que c'est un couple de comédie romantique, ou plutôt hum... un couple de films d'action, ou tu vois Ou un couple de euh... films d'aventure, avec euh, comme la, la princesse et le chevalier, et, tu vois si c'est un espèce de couple, c'est plutôt, plutôt le dernier, oui, comme dans un film d'aventure. Il y a, il y a, une, il y a un, un homme qui est extrêmement fort, en fait, est pratiquement une brute, qui est super masculine, super agressive Marie de mari de l'âge. C'est Et ça serait plutôt un pirate qu'un chevalier quoi. Ouais plutôt pirate quand chevalier. Et une demoiselle en détresse ou une amazone plutôt une Ich habe gehört man kann für dich arbeiten. Type femme femme femme dépendante dépendante qui qui sont qui sont Attends, c'est celui qui la, qui la met. En fait, oui, qui, qui est aussi opportuniste. Mm. Et passive. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a le contrôle quand même de la situation à travers une manipulation des sentiments ou ouais. une manipulation de la sexualité peut-être Ou est-ce que c'est vraiment une sorte de personnage subalterne et obéissant et domestique Ouais, plutôt, ouais, plutôt, plutôt subalterne, sub sub mais seulement parfois. Euh, parfois quand. Euh, comme un intrigant. Oui, je vois. Tu fickst wohl lieber die Brötchen eurer Backstube, oui? Der? Der kann doch nie tanzen! C'est pas un personnage très positif. Oui. En fait, ni okay. l'un ni l'autre. Est-ce que ce sont les méchants du film, s'il y avait des méchants Ouais, en fait, ce sont, ouais, en, en fait, euh, au moins, ce sont, euh, ce sont euh, au départ. En fait, là, c est, c est, c est, ce, ce caractère que je mentionné, cette brute, est évidemment le méchant. C'est l'ennemi le, le, de France Blue. Oh. C'est celui qui, qui veut, qui veut. Il lui cassait la figure. Oui a... je vois, c'est le.. C'est le chef. C'est l'opposant le... principal ouais. physique du personnage. Ouais. Ouais, et, et simplement... Oui, et l'autre c'est simplement un caractère ambigu. Qui, donc il n'est pas, pas toujours clair à quel côté il est. Chine. Simplement il s'adapte qui est le plus fort même. Dans le, dans le moment. Bah. Oui, c'est un parasite. Oui. Euh, est-ce que c'est présenté comme une situation normale de la vie en prison ou est-ce que les autres font des commentaires sur l'étrangeté de la situation mmh, bah... eh bien, Non, apparemment, pour, pour les autres prisonniers, c'est une situation normale. Une... Il n'y a pas de discrimination mmh. homophobe, particulièrement, ou transphobe Non. Pour, euh, par exemple, contraindre les personnages à avoir une attitude plus stéréotypée et masculine, non bah, C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est masculin pour deux, c'est ça Non. Bah, en fait, le, le seul qui est, euh, qui est exclu, c'est plutôt l'intello, faible, qui est l'intello critique. L'intello est présenté comme plus faible que le personnage homosexuel et féminin. Oui. Euh... Bon. Ouais. Alors, donc, euh, on est en train de s'écarter se... du sujet... Mmh. On était parti de, des relations entre les personnages, je ne sais mmh. quoi, et la caractérisation des personnages, est-ce qu'ils sont euh, considérés comme homosexuels ou comme transgenres Et est-ce oui. objectivement, si c'était des personnes réelles, ils seraient euh, homosexuels ou transgenres bon. Sachant que c'est très difficile à dire, puisque comme on a vu, on peut difficilement dire si quelqu'un est transgenre mmh. ou pas, tant qu'on ne peut pas le lui demander. Oui. Dans ce film-là, c'était ambigu de toute façon. Oui. Euh, Est-ce que tu vois d'autres films comme ça à vue de nez euh, Est-ce que peut-être je peux t'en suggérer hmm, Sinon... Si on reste au, au fin, fin des, des années 60, début de, de, des années 70, il y a encore un autre film, euh, Scène de Chasse en Bavière, qui aussi était à l'époque... Euh, était montré au, au, au film Festival de feu... Le film à Cannes, ouais. un film bon très effrayant sur ah bien sur, sur, un, sur un jeune homme euh, bavarois bah, bah, bah, homosexuel, ouais. homosexuel qui est persécuté euh, par, par, par par le village ouais. par, et, et lui, lui par contre il a, il n'a pas du tout l'air homosexuel il n'a pas il a bon. C'est simplement un homme, vois, un homme est ce genre traditionnel, disons ça. Ta voilà. formule est amusante parce que, en oui. gros, avoir l'air homosexuel, c'est ça être transgenre dans un film. Ouais, effectivement, oui. Quand on dit qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'il y a des homosexuels mm -hmm. et des personnes transgenres et que ce sont deux choses différentes, mm -hmm. c'est-à-dire que pour une personne transgenre, c'est seulement comme ça que les libéraux appellent euh, une personne qui est homosexuelle extrêmement. Oui. C'est ça. Et que dans, dans un film, une personne peut être homosexuelle au sens où, simplement, c'est un mec qui aime les mecs ou une mmh. fille qui aime les filles. Et ça peut se voir mmh. ou non. Et là, c'est ce que nous, on appelle une personne transgenre. Parce que si ça se voit chez un mec, mmh. dans un film, ça va être des trucs extrême, des ficelles grossières comme euh, s'habiller en femme mmh. et parler avec une intonation extrêmement efféminée, mmh. euh, avoir des réactions qui sont typiquement mmh. féminines. Ça, après, il y a des personnes transures traditionnelles et d'autres qui ne sont pas traditionnelles, tu vois ouais. On savait déjà que en fait, c'était irresponsable, euh, irresponsable de proliber. Par exemple, beaucoup, beaucoup de chantage était possible à, euh, quant à oui. ce sujet. Oui, c'était surtout, surtout pour, pour les applications euh... en dehors oui. de la sphère privée. Oui, oui. surtout pour ça. C'était plutôt une gêne pour la société qu'un avantage. Oui. Euh, donc, euh, le concept, c'est que je te donne des informations sur un personnage. Oui. Euh, C'est un personnage historique qui a vraiment existé. Euh, mmh. Selon combien loin il est dans l'histoire, on ne sait pas trop s'il était transgenre ou pas. Mmh. Et tu vas me dire si, juste avec les éléments que tu as, toi tu dirais qu'il est transgenre ou cisgenre. Euh, la personne en question euh, est née de toute façon avec un sexe ambigu, sachant qu'il y a un registre paroissial et euh, ça a été barré. C'est-à-dire que le, le prêtre avait noté d'un euh, sexe puis finalement de l'autre et puis autre. Il a donné des prénoms qui étaient, comme ça se faisait de toute façon à l'époque en France, puisque ça se passe en France, euh, et à la fois des prénoms masculins et féminins, tu vois, quatre ou cinq, comme des prénoms composés, avec mm -hmm. les prénoms des oncles et des tantes, et des parrains et des marraines. Elle a été élevée sous, euh, sous le sexe masculin, ouais. socialement. Ouais. Euh, on pense que ce n'était pas aussi clair, mais que de toute façon, à l'époque, la question se posait pas vraiment en ces termes. Donc euh, cette personne euh, grandit euh, en tant que garçon mmh. euh, et ensuite euh, va à la cour, comme euh, il y avait à ce moment-là des, euh, des tas d'occasions de se travestir, mmh. des, des balles, des trucs comme ça, tu vois, des, mmh. des fêtes où on pouvait euh, se déguiser, mmh. et bien c'est à ce moment qu'elle commence à adopter un habit plutôt féminin. Mmh. Euh, on n'a pas de certitude, mais on lui prête des aventures avec le roi de l'époque. Mmh. Mais sous cet habit féminin. Mmh. C'était plus ou moins un poste de secrétariat et on l'attache à une ambassade. Mmh. Et euh, lors de cette ambassade, euh, ben, elle se déguise à nouveau. Mmh. Et elle se trouve euh, en contact avec une, une mmh. reine. Euh, avec qui elle aurait aussi eu une aventure Qu'est-ce que c'est que ce sourire Est-ce que tu aurais déjà des éléments mm, Je soupçonne que c'est le Chevalier Déon. C'est le Chevalier Déon naturellement. Voilà. Bon, tu connais la suite Non. Il n'y no right a pas d'une façon ou d'une façon correcte de faire une transition. Pas tous trans ou les hommes avoir une surgery. Tout le monde ne pas into the neat boxes of male and female and woman and man. Many gender nonconforming people don't experience themselves as having been born into the wrong body.